YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube. Comme je fais des vidéos sur l'économie, j'ai très rapidement ressenti le besoin de m'incruster dans la chaîne Eureka pour faire une série de 4 vidéos sur le fonctionnement de l'économie de l'État français. Les impôts, la dette publique, tout ça. Sur la chaîne de Gilles Mito, il s'agit donc de faire de la vulgarisation de l'économie. Sauf que lui, il n'est pas nul comme moi.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 dans laquelle il a lui-même travaillé. Mais ça ne l'empêche pas d'aborder des notions plus complexes que celles auxquelles le boulot qu'il a quitté l'aurait confronté, telles que l'inflation, l'annulation de la dette publique ou les solutions des banques pour faire face aux défis climatiques. Certes, c'est souvent un peu long, avec des vidéos qui peuvent durer une heure et parfois presque deux heures. Mais d'une part, ce n'est pas si long parce qu'il va à l'essentiel. Et en plus, il trouve un mode d'écriture et de réalisation qui rend tout ça ludique et accessible. En m'incrustant chez lui, j'ai joué avec cette façon qu'il a de se déguiser pour se parler à lui-même. Mais attends, euh, c'est quoi le trou euh, au centre du budget de l'État là Ah, très bonne question. Par la suite, je suis aussi allé chez Sofiane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 en utilisant le doublage pour parler du PIB. Tu vas voir Marty, d'ici peu il va inventer le PIB Est-ce qu'on peut parler du PIB Mais oui, pas de problème. Tous ces trucs de PIB, c'est juste une histoire de quéquette. Vous trouvez pas Enfin bref, je me suis bien marré en essayant de refaire ce que j'avais tellement aimé sur la chaîne de Sofiane. Mais ce serait réducteur de dire qu'on n'y trouve que des doublages parce qu'il fait aussi des reportages très complets et très bien réalisés sur l'histoire de la pop culture avec par exemple l'histoire de Netflix, l'histoire des studios Pixar ou la démystification des prédictions qui existeraient dans certains épisodes des Simpsons. Il tisse aussi des relations très simples et très sympas avec son immense communauté en organisant des tournois via ses comptes Twitter et Instagram. Déjà lors du tournoi des films et des séries, c'était le début d'un conflit. Mais cette fois... C'est vraiment la guerre. Vous avez été plus de 150 000 à répondre. Non seulement il maîtrise le son, la lumière et l'image avec brio, mais en plus, il a un phrasé et une façon de construire ses vidéos impeccable qui se termine souvent dans un sourire qui fait un bien fou. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vous emmène chez Natou et Victor Ferry. D'ici là, merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et puis à bientôt